Donc, euh, vous avez choisi l'option enregistrer, d'accord Donc, vous êtes, oui. vous êtes informé que vous êtes enregistré, vous êtes informé que ce, oui. ce, cette étude de cas, cette conversation téléphonique, euh, anciennement appelée phone coaching, désormais appelée étude de cas, elle peut être diffusée sur YouTube ou, et oui. slash ou sur mon, mon blog euh, ou éventuellement ailleurs. Donc, vous allez changer les éventuels prénoms et âge oui. et ville des protagonistes. Je vous écoute. D'accord. Alors d'ailleurs juste une petite question. Je voulais me renseigner sur euh, devenir VIP. Il euh, y a un engagement de durée ou pas du tout Oui, c'est écrit sur la page euh, VIP que ouais. vous avez dû lire. C'est écrit euh, en gros. <rire> Donc ah, c'est trois, trois mois et un jour. Il faut bien lire hein, parce que j'ai l'impression que vous ne lisez pas en fait. Euh, ça, déjà exactement. vous ne saviez pas que non, vous ne saviez pas que vous aviez réservé enregistré. mais Vous ne savez pas. Tout est écrit. Il hein, faut juste lire. Hein. C'est trois mois. Ah, trois mois et un jour. Euh, trois mensualités. C'est trois mois et un jour, ce qui correspond à quatre mensualités. C'est écrit à deux endroits de la page. D'accord. Et on, on ne oui, oui, oui c'est un grand, c'est un grave problème dans la vie euh, qui se généralise. Il faut lire les informations, il faut noter. Ouais. Et, ouais. Et, et je ne souhaite pas particulièrement de membres VIP qui découvrent ce que je fais. Vous devenez VIP quand vous avez déjà fait un phone coaching avec moi et que les informations vous ont vous ont intéressé et quand vous ouais. avez déjà consommé au moins un de mes contenus payants et que cela vous a ouais. plu. Alors à ce moment-là, vous devenez VIP. Ouais. Mais ne, ne le faites pas dans le but de grappiller euh, des remises et des, et des, et des, et des contenus gratuits ouais, bah et de ouais. disparaître. J'ai de toute façon à cet effet supprimé le cadeau de bienvenue. Il y avait un séminaire offert en bienvenue. Ouais. Je l'ai supprimé parce que je ne veux pas que ce soit le, le motif principal de l'adhésion. On s'abonne à ouais, quelque chose ouais, ouais, ouais. quand on en apprécie déjà avant. Le contenu, hein, on s'abonne à une revue, quand on, quand on achète la revue, au, au mois ou à la semaine, et qu'on l'apprécie, au bout d'un moment, on, on s'abonne. On ne s'abonne pas avant même d'avoir consommé une seule revue, voilà. J'écoute votre oui. question. Alors, oui, moi, j'en je, ai connu euh, via, YouTube, hein, via YouTube, et puis euh, j'ai beaucoup aimé euh, votre, votre approche hein, sur les, euh, les relations hommes-femmes euh, et femmes-hommes. Et euh, c'est pour ça que euh, ça m'a beaucoup intéressé et que ça m'intéresserait donc de, de devenir VIP. Oui, c'est très bien, euh, mais on va d'abord faire un phone coaching et vous allez d'abord oui. télécharger un séminaire. Et seul, si et seulement si, ça vous plaît, vous deviendrez VIP, pas avant. Oui. Donc, euh, c'est une histoire qui n'a pas duré euh, très longtemps, qui a duré trois mois. Euh, donc, on s'était rencontrés à la salle de sport. Euh, ça s'est fait assez rapidement, donc euh, au bout du troisième rendez-vous. La personne a été euh, était vraiment dans la relation, avec beaucoup de sentiments. Je, je ressentais ça, avec des petits messages, je t'aime, etc. Sachant que moi, j'ai 32 ans, et lui, il en a 33. Euh, et il euh, y a eu une cassure. À un moment, il y a eu une cassure. Et la personne a complètement changé, et du tout au tout. C'est devenu une autre personne, euh, pendant pratiquement un mois. Ça ne l'a pas empêché de, de passer me voir. Ça ne l'a pas empêché de répondre à mes messages. Jusqu'à dernier moment, euh, voilà, il m'a dit qu'il euh, souhaitait, euh, souhaitait arrêter, que c'était mieux comme ça. Et dans ses phrases, c'est toujours, c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça n'a jamais été très, très direct. D'ailleurs, euh, quand j'ai discuté avec lui, euh, pas plus loin qu'hier, euh, c'était ça, je pense que c'est mieux comme ça. Je me permets euh... de vous interrompre à une unique reprise oui. pour, vous, pour signaler à tous les auditeurs que je ne vous interromps pas. Donc ça s'appelle une prétérition en figure de style, mais puisqu'ils se oui. plaignent tout le temps que ce soit un dialogue et pas un monologue, et eh bien cette fois-ci, oh, oui. à, à cette petite exception près, je précise que je n'interromperai pas jusqu'au bout. Et que nous verrons, bien, euh, nous verrons bien la différence. Voilà, c'est fait, ouais, allez-y. D'accord. Donc, euh, quand j'ai demandé les motifs donc, euh, de sa prise de distance, donc ses réponses ont été, il euh, y a quelque chose qui s'est cassé, j'ai l'impression de ne pas te connaître, euh, en deux mois, je n'ai pas rencontré tes amis, je n'ai pas... J'ai l'impression de ne pas te connaître assez. Quand je te pose des questions, tu restes assez vague. Euh, chose à laquelle j'avais d'orqué, euh, voilà, il a voyagé euh, à plusieurs reprises sur les euh, trois mois. Il, il est parti euh, donc, euh, en vacances à l'étranger avec ses amis basketteurs, est basketteurs pro, et, euh, et que je n'en ai pas eu l'occasion, tout simplement. Et euh, sur ma méfiance, je lui ai fait que voilà, j'étais sortie, euh, ça fait deux ans maintenant, d'une relation avec un pervers narcissique qui a duré euh, quatre ans. <rire> ah, pardon, j'ai promis de ne pas interrompre, excusez-moi. <rire> et que ça a été, voilà, que ça a été, euh, c'est assez difficile pour moi d'accorder euh, ma confiance à quelqu'un et de, euh, voilà, de m'ouvrir complètement à la personne. Donc moi, j'ai... J'ai l'impression que ce sont des excuses de sa part, que euh, voilà, que euh, c est, c est, ce n'est pas le motif premier. Mais euh, sur les trois mois, voilà, il y a eu deux mois où la personne était réellement là, c'était très fusionnel, cette cassure. Et euh, Pendant un mois, la personne répondait à mes messages, elle passait me voir parce qu'on va dire que la connexion sexuelle était vraiment là, sur les trois mois, euh, pour enfin lui, euh, lui répondre que euh, moi ça ne me convenait pas du tout, que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et oui. euh, c'est là où il m'a dit « bon, je préfère arrêter, parce que voilà, je n'ai pas pu te connaître assez, je ne sais pas ce que tu veux, blablabla bla, ». Bla, bla, bla. Voilà. <rire> pour résumer l'histoire. D'accord, donc on est témoin que je n'ai plus personne. Alors, quelle est la question La question, c'est est-ce que euh, vous pourriez m'aider à décoder un petit peu son, son comportement Qu'est-ce qui fait qu'un euh, homme peut passer euh, d'un état d'intérêt et, et dans une relation très fusionnelle à. Euh, alors y a, déjà il y a du bruit dans votre combiné, moi ça ne me dérange pas, car je suis euh, quelqu'un de flexible. Par contre j'ai des auditeurs extrêmement inflexibles qui vont râler du bruit dans le combiné. Est-ce que vous pourriez vous orienter légèrement différemment ouais. Ça, ça fait dans preuve de l'empathie je... que j'ai je, que à leur égard, mais ils ne la remarquent pas. D'accord. Donc euh, ma question, voilà, comment on peut expliquer euh, ce changement euh, d'attitude parce que je ne pense pas que ça soit lié à, à, à mes manquements, c'est-à-dire de lui présenter mes amis, de lui présenter mon entourage, etc. Sachant que c'était une relation de courte durée. Donc, essayer de comprendre euh, ce petit H. <rire> je l'appelle petit H parce que euh, je n'ai pas l'impression qu'il euh, qu prenne ses responsabilités. Voilà. Je peux y aller C'est toujours euh, ça a été moi qui ai dit hein, vous, vous, est... vous êtes témoin que je ne vous ai pas interrompu Avez-vous autre chose à dire Ah oui, oui, sans oui. ah oui. <rire> Bon Donc, quels sont les faits Quelle est la séquence logique Quelle est la séquence causale Quelles sont les occurrences, les coïncidences et les récurrences Donc, euh, votre ex est un pervers narcissique Et votre euh, basketteur est un lâche, c'est ça C'est un peu ça, oui donc vous êtes la femme typique qui ne comprend rien à rien, qui se défausse tout le temps de sa responsabilité sur les autres. Les hommes, soit ils sont lâches, soit ils sont pervers. Donc vous enchaînez un lâche, un pervers, un pervers, un lâche, un, un, un pervers, un lâche, un lâche, un pervers. Ouais. La réalité, c'est que s'il veut plus vous voir, enfin s'il vous voit plus, c'est qu'il a plus envie. Et s'il ne vous donne pas la vraie raison, c'est parce que c'est pas parce qu'il est lâche. C'est parce que s'il vous donne la vraie raison. C'est insultant, humiliant, et vous allez péter un plomb. D'accord. Donc, maintenant, euh, ça c'est pour les faits. Pour l'analyse psychologico-sociologico-sentimentalo-crypto-marxiste, euh, vous avez la duplicité typiquement féminine. De me demander pourquoi est-ce que monsieur arrête une histoire que vous aviez déjà vous-même définie comme histoire de courte durée. Parce que vous me l'avez dit ça. Mais mm -hmm. dit oui. c'est une histoire de courte durée, j'allais quand même pas lui présenter ma mère. Oui, ben alors si c'est une histoire de courte durée, vous avez eu ce que vous vouliez. Non, c'est-à-dire que factuellement oui, c'était euh, euh, Ah non, on peut pas euh, dire oui, ah mais attendez cher euh, je sais pas comment vous vous appelez, on n'a pas choisi de pseudo. On ne peut pas en logique booléenne, on ne peut pas dire oui et non dans la même phrase. Sauf si on est Didier Deschamps et qu'on est double champion du monde et qu'on peut répondre à un journaliste oui, non. Mais à part lui, on ne peut pas. Donc soit vous me dites oui, soit vous me dites non, mais vous ne pouvez pas dire oui non dans la même phrase. Ce n'est pas possible. Euh, oui, non, mais je comprends ce que, ce que vous voulez dire. Vous venez de le, le refaire. Euh, exactement. Euh, C'est une, une histoire de, de conturer factuellement. Mais moi, j'étais dans l'optique que ça soit quelque chose sur, euh, voilà, sur une longue durée. J'ai plutôt l'impression que c'était une histoire de courte durée, parce que ça l'aurait été si vous aviez eu le, le, le, le, le contrôle. Si, ça, si, si vous aviez été euh, celle qui, qui, qui, euh, qui mette fin, là, là tout serait, euh, cette histoire aurait été rangée, au, dans la catégorie des, des objets trouvés, des histoires trouvées, des histoires du passé. Mais comme là, et ce n'est pas, j'imagine, le sens habituel des choses, comme là c'est monsieur qui décide quand ça commence et c'est monsieur qui décide quand ça finit, alors que d'habitude c'est monsieur qui décide quand ça commence et madame qui décide quand ça finit, Eh bien vous êtes, euh, vous êtes euh, chamboulé, un petit peu. Et quand vous êtes chamboulé, le type soit il est lâche, soit il est pervers. Alors qu'en réalité, ouais. vous avez joué tous les deux à un jeu et il est plus fort que vous et vous avez perdu. Ouais. Vous avez joué au flirt à la salle de sport. Vous avez joué à... Euh, euh, vous avez joué à... Euh, on se fait quelques rendez-vous pour voir si euh, nos euh, peaux sont compatibles. Euh, vous avez joué à... Euh, J'ai une aventure avec un sportif pro. Euh, oulala, là euh, c'est trop chouette. Et vous avez perdu. Pourtant, simplement, ça n'a jamais été le genre de personne que j'avais l'habitude de fréquenter. Oui, oui, oui, non, non mais, oh, oui, non, mais je, vous, je, je vous connais par cœur, hein, évidemment. Euh, L'amant idéal n'est jamais euh, ni basketteur, euh, ni rugbyman, ni rien du tout. Mais enfin bon, c'est quand même avec eux qu'on a les aventures. Oui, et oui. Donc, euh, hein, les footballeurs, euh, les, les footballeurs champions du monde, ils sont rarement célibataires et ils sont rarement sur un site de rencontre. Hein. Ils sont rarement sur adopte un mec. Hein. Ouais, je suppose, ouais. Donc vous avez vous avez joué vous avez joué vous avez joué à vous brûler les ailes avec quelqu'un qui a plus de choix que vous. La négociation c'est d'abord calculer ses options comme il disait dans House of Cards. Quelles sont vos options Donc d'habitude une femme de 32-33 ans a généralement plus d'options disponibles que l'homme qu'elle convoite. Sauf oh, mais là, il le fait. En plus. Sauf que là, là c'est pas de chance. Euh, là, c'est pas de chance. Euh, vous avez joué avec, euh, avec quelqu'un qui manifestement euh, a les options de pouvoir dire « Écoute, euh, t'es gentil, tu me casses les pieds, moi je préfère quelqu'un d'autre. Mmh. » Donc, ah oui. vous avez perdu. Mais par contre, il faudrait que vous et vos congénères appreniez à, à être bonne perdante. Ouais. Euh... Nous, quand on se fait ghoster, ça m'arrive extrêmement rarement, mais ça m'est arrivé. Euh, allez, peut-être... Euh, deux fois sur les dix dernières années, on ne ouais. se met pas à insulter la terre entière et à traiter l'intégralité du genre féminin de lâche et de perverse. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Vous, dès que vous perdez une partie, les hommes sont lâches et sont pervers. Non, ils ne sont pas lâches et sont pervers. En l'occurrence, vous avez joué au jeu de la relation sans lendemain. Bon, vous avez, euh, vous, vous êtes fréquenté quelques, quelques, quelques semaines. Il a pris le dessus. Le moment où il a pris le dessus, s'est matérialisé par euh, la baisse de charge émotionnelle de vos rendez-vous. Donc c'est le moment où, vous, je, je ne vous ai pas interrompu sciemment, mais vous me disiez, il euh, euh, y a eu un switch, il y a eu une... Euh, une... À un moment, il y a eu une pierre d'achoppement, là, il y a un moment où, où c'est devenu un peu plus mécanique. Oui, exactement. Je ne sais plus comment vous l'avez formulé, c'est le problème de, de, de parler rétrospectivement. On ne, sait plus, on ne se souvient oui. plus des termes exacts. Donc vous avez dit que ça a changé Là, il a pris le dessus sur vous, vous, êtes, de, vous êtes devenu substituable, mais enfin bon, euh, comme vous habitiez pas trop loin et que c'était gagné d'avance, bon ben bah, on l'a tous fait, hein, euh, il vous a maintenu dans cette espèce d'état euh, de, de servage, ouais. et puis après il a gagné définitivement quand il s'est dit, bon ben bah, finalement j'ai vraiment mieux ailleurs, euh, tu, tu me sers plus à rien. Euh, C'est ça. Ça un petit peu, euh... Vous avez vous avez vous avez vous avez joué, vous avez, vous avez, vous avez perdu un break et vous avez perdu la partie. C'est pas la mort, mais il faut pas traiter l'intégralité des hommes de lâches, de quoi de veules et de pervers. Ah non, pas du tout. Parce que s'il n'y a plus d'hommes, vous retournez dans une hutte et vous euh, et vous chauffez de l'eau dans une dans une outre euh, <rire> sur un feu de camp. Parce que si vous enlevez les hommes, il n'y a plus rien autour de vous. Non, ça me... non je ne suis pas comme ça du tout. Déjà, tous tout, tout, tout les tout, tout, toute la salle de sport, vous enlevez les hommes, elle n'existe pas déjà, donc à un moment, il faut se calmer. Je ne suis pas ouais. MGTOW, je ne suis pas m g -T -O -W, je, ne sais, je ne suis pas pour ces hommes qui veulent vivre sans femmes, mais euh, ouais. je, je sais également rappeler, euh, il faut savoir rappeler les choses telles qu'elles sont. Donc, vous avez joué avec un sportif professionnel euh, qui euh, passe beaucoup de temps dans euh, les salles de sport, les boîtes de nuit, etc. qui pêche pas mal de dana comme vous, et vous avez perdu. Ouais. Ça arrive. Oui, en effet, oui. Ça résume bien, oui. Voilà, première fois de ma vie où j'ai été ghosté comme ça, la fille était mannequin. Bon ben voilà, euh, elle valait plus que moi sur le marché, j'ai perdu. Elle a, elle a disparu, j'en ai plus jamais entendu parler je me suis trouvé comme un con j'avais 26, 20, 20, 26 ans quelque chose comme ça et ben euh, je n'ai pas insulté je n'ai pas, pas réduit l'intégralité du genre féminin euh, à celui de, de traîtresse euh, sataniste ah oui bien sûr c'est pas, pas dans mes euh, c'est pas dans mes manières euh, de penser hein. et euh, bon une, une chose. qui Peut-être n'a rien à voir, qui n'est pas, dans... pas dans vos spécialités. Quelle est la manière de réagir idéale À un ghost, ben rien du tout. Il ouais. n'y a rien à faire. C'est bien, bien le drame de la disparition, c'est qu'on perd tout levier en fait. On est dans une voiture qui n'a plus ni volant ni pédale. C'est-à-dire qu'au moment où, où, où votre relation a perdu en intensité émotionnelle et où elle est devenue en gros un coup de 11h30 du soir euh, avant de rentrer chez lui, vous avez perdu le volant, mais vous aviez toujours les pédales, parce que vous ne pouvez plus indiquer la direction où ça allait, vous pouviez simplement accélérer et freiner en disant « Non, je ne suis pas dispo. » Et maintenant, vous n'avez plus le volant ni les pédales, mais vous êtes toujours en voiture, donc il faut descendre de la voiture, parce que vous allez avoir un accident. C'est comme les Tesla euh, qui bug et qui prennent feu, là. Hein. C'est dangereux, là. Oui, oui, non. C'est un impact également sur la santé, euh, en tout cas pour moi, qui est quand même assez, euh, assez considérable. Hein. C'est euh, percé d'appétit complète. Euh, voilà, j'ai euh, demandé quand même à, à avoir un suivi euh, parce que ça a des répercussions. Mais euh, oui, mais il ne faut pas vous mettre dans des états pareils parce qu'un type, euh, qu type qui a le choix euh, vous a délaissé. Faut vous imaginez si, si un type Exactement. se mettait à devenir anorexique à chaque fois qu'il s'est pris un vent Exactement, ouais. Mais euh, le monde serait une armée de zombies. Mmh. Non, ça a été la première fois que j'ai réagi comme ça. Mmh. Ben oui, parce que d'habitude, c'est vous qui mettez faim et c'est vous qui avez les commandes, parce que vous êtes une femme dans la force de l'âge. Mmh. Parce en général, c'était moi. Donc vous verrez, déjà, dans 10 ou 15 ans, ça ne sera plus la même. Et, et, et, et là, vous, vous découvrez en fait ce que c'est que la vie d'un homme. Mais comme on vous a gavé d'idéologie, de, de, de, de, de, de, de, de spiruline, de moraline dégénérée dans toutes les revues, dans toute la pop culture, dans toute la littérature féministe et féminisante, on vous a convaincu qu'il était plus dur d'être une femme, là vous goûtez 1% de la difficulté d'être un homme. C'est que l'homme, être un homme, c'est affronter, affronter le rejet en permanence. Ouais. Et là, vous l'affrontez une fois dans votre vie et vous devenez anorexique. Bon, ça ben... Exactement. <rire> voilà. Bah, ben, imaginez que ça encore, c'est rien. Ouais, ouais. ouais. C'est. Euh... Je vous renvoie à mon article. Euh, si vous voulez rigoler, si vous voulez rire jaune, vous tapez, euh, ouais. vous tapez homme d'influence ou Stéphane Edouard sur internet et vous rajoutez euh, plus difficile d'être un homme. Et vous verrez 20 raisons pour lesquelles il est plus dur d'être un homme. Celle-ci n'est que 1 sur 20. Oui, je le consulte, il faut voir en plus votre site. Donc, vous vous êtes, vous vous êtes pris un vent, il n'y a rien de grave dans votre histoire, vous vous êtes juste pris un vent, ça s'appelle un vent, donc il faut le dédramatiser, il faut, il faut en rire, il faut en sourire, et il faut, il faut le prendre avec un petit sourire ironico-tragique. Ça s'appelle se prendre un vent, vous avez joué avec quelqu'un qui avait le choix. Vous n'avez pas pris un désespéré sur un site de rencontre, vous avez pris quelqu'un qui va à la salle de sport tous les jours, euh, qui est sportif professionnel, qui gagne un petit peu. Alors le basket, on ne fait pas des fortunes, mais enfin, euh, on va dire que la plupart des femmes pensent que si, donc on arrive à jouer sur le doute. Hein. Il y a des sports comme ça où euh, on peut jouer encore un petit peu sur le, sur le, sur le doute et prétendre à un statut un peu supérieur. Euh, on a des tournées, on a des déplacements, on est à l'hôtel, on fait des matchs tous les trois jours, on a une grosse libido, et donc on a des groupies. Même les arbitres ont des groupies. Je me rappelle, il y a dix ans, ma, la, la, la, une fille que je fréquentais, sa sœur était la maîtresse d'un arbitre de tennis qui s'appelait Bruno Rebeu, qui était l'arbitre de tennis de Roland-Garros. Le mec était petit ouais. et gros et insignifiant. Et il avait des maîtresses dans toutes les villes. Elle bossait à l'aéroport de Nice. Il avait des maîtresses dans tous les aéroports. Oui, oh, c'est un marin. Il tirait son coup dans le, dans le lodge VIP de tous les aéroports. Et elle le savait toutes. C'est quand même assez fascinant cette, euh, cette attraction que l'on peut avoir pour euh, le monde sportif hein, et tout ce qui s'y rapporte. Ouais. Oui mais en plus c'est con parce que ça rapporte rien basketteur. Hein, euh... Non mais oui, oui, oui, <rire> C'est complètement... Moi j'ai bien, euh, bien mieux que ce pas moi, hein, on en même parlé C'est complètement superficiel et anthropologique vous êtes attiré par les carrosseries, mais vous savez pas ce qu'il y a dessous, vous savez pas si ça vaut quelque chose ou pas, mais c'est pas grave. Une carrosserie et un badge, ça vous plaît mmh, Oui, je pense, oui. Ouais, ouais. Vous, préférez, vous préférez un type qui a un 4x4 Porsche à un type qui a un 4x4 Volkswagen Vrai ou faux Exactement, oui, mais ça me. Oui, sauf que Porsche et Volkswagen, c'est le même groupe et 80% des pièces, c'est les mêmes. Mais ça, vous le savez pas et vous vous en foutez. Mmh. ouais. ouais. C'est exactement ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, vous avez pris un râteau, vous allez vous boire un whisky ou un verre de vin, ce que vous voulez, vous allez vous détendre, vous allez en rigoler avec vos copines, et vous allez arrêter de faire chier le monde et d'insulter tous les hommes. Parce qu'on vous a rien fait. On est juste meilleur que vous, parfois. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, quand vous aurez bu votre whisky et quand vous aurez rigolé avec votre cosmopolitan ou votre morito, vous allez euh, vous plonger dans Mad Consulting, et vous allez télécharger un séminaire qui s'appelle Logique des hommes, Comprendre H pur. Ouais. Si et seulement si cela vous a euh, conquise, alors vous me recontactez pour devenir VIP. Si vous avez l'impression d'avoir déjà tout lu dans Marie-Claire, vous ne devenez pas VIP. Mais moi, j'aime beaucoup euh, votre manière d'expliquer. De, euh, ouais, ouais, non, non, mais moi je suis trop vieux pour ah vous ouais. parce que je sens que vous avez un faible pour les grands blagues de 33 ans. Ah. <laughs> je, je suis périmé, oh, j'en ai 40. Non, non, non, non, non, non. Si, si, je vous dis, si je vous dis que j'étais champion départemental et régional de basket en minime, ça y est, ça va partir. Mais j'ai jamais rien gagné. J'ai jamais rien gagné à part une coupe en chocolat, donc je ne vais pas être au niveau pour vous. Et bien votre manière aussi de parler avec des rappels mathématiques, parce que j'avais fait ma tutelle également. Donc si et seulement si, d'accord. Eh oui, si et seulement si. Et, et vous savez que si A implique B, ça ne veut pas dire que B implique A. Exactement. Ouais. Et ça, c'est mmh. clé et personne ne le comprend. Les gens sont cons. Mmh. Euh, vous... dit que je suis toujours quand même, quand même bonhomme. Vous Parce leur que dites... Ah, le sport d'homme Et les maths, ça a été une passion. Voilà. <rire> Donc euh, j'aime bien cette manière de... De, de raisonner. I imaginons par exemple que, le, que, que le, la catégorie pervers narcissique existe, ce que je ne crois pas mais imaginons imaginons ouais. qu'un pervers narcissique possède fatalement les, les qualités ou les défauts suivants. Euh, euh, un pervers narcissique épluche les grains de raisin avant de les manger donc A ouais. égale être un pervers narcissique, B égale il épluche les grains de raisin avant de les manger d'accord A implique B les gens vont vous dire, mon voisin épluche les grains avant de les manger, il est un pervers narcissique. C'est faux. Alors que pas du tout. Non, c'est faux. Si A implique B, B n'implique pas A. Non. En revanche, oui. qu'on peut dire, c'est que si mon voisin n'épluche pas les grains de raisin avant de les manger, alors ça n'est pas un pervers narcissique. Non. Ça, c'est non B implique oui. non A. Exactement. Oui. Et bien bah, ça, bah, ça, faites le test sur 10 personnes, personne ne comprend. Et sur YouTube, comme ils sont encore plus cons, en fait, il y en a un sur 100 qui comprend ça. Ouais, ouais, non, pas... Bon, sauf les miens, les miens, ils sont supérieurement intelligents, c'est pour ça qu'ils s'appellent les, les chatons, et je les, je les préserve, je tente de les préserver de la barbarie, de la médiocrité, mais ils y plongent parfois volontairement eux-mêmes hein, ouais. dans la connerie. Ils ont un îlot, là, ils ont un îlot de survie, et parfois ils se plongent dans des chaînes débilitantes, on ne sait pas pourquoi, puis après ils reviennent. Puis après ils réclament des clashs, des buzz, des réponses, des trucs. J'ai pas le temps, moi. Ouais, en tout cas, je vous félicite pour votre réussite. C'est vraiment. Euh, on comprend beaucoup de choses. Bon, alors vous comprendrez encore plus de choses dans euh, oui. Comprendre les hommes, Math -mat Consulting, oui. Logique, H Pur, Comprendre les hommes, d'accord oui. Voilà. Euh, Sonia, je ne sais même plus quel est votre pseudo. Exactement. Voilà. Non, tout ça, je remercie infiniment. Une excellente Merci journée. à bientôt. J'en Donc... profite pour dire à tout le monde, si ce phone coaching vous a appris, ne serait-ce qu'une seule information de lui, de le remercier, de le rétribuer par un pouce levé, et si ça fait plusieurs fois que vous vous dites que vous apprenez quelque chose, pensez à vous abonner à la chaîne. Non, moi je vais le faire, aujourd'hui même. <rire> et, si, et si vous avez entre 30 et 35 ans, et que vous êtes basketteur professionnel, et que vous avez euh, des grandes mains et des grands pieds, il y a un grand nez. Alors, euh, contactez-moi, je ferai suivre votre candidature. Je vous remercie infiniment. Bonne journée. Bonne éclairer sur certaines choses.